bonsoir chers fans, c'est sur Américano, nouvel tutoriel, nouvelle vidéo, soyez les bienvenus aujourd'hui nous allons vous montrer comment créer une nouvelle page, une page de une nouvelle version sur uh, Facebook, donc sans plus tarder nous allons commencer, donc uh, pour ce faire vous allez sur uh, Facebook Tant vous rentrez sur facebook vous appuyez sur euh, les trois barres là ouais. vous y connaissez quand même vous appuyez vous allez sur euh, page après sur page vous faites euh, vous appuyez vous verrez créer créer page donc faites page faites commencer donc ici c'est écrit de la page Donc, Vous appuyez là-bas Vous mettez le nom de la page Par exemple, je mets Essaye Essaye Judo Judo Riel Apekano Je mets ça Fait suivant Ensuite, je choisi la catégorie de, de ma page en appuyant sur ajouter une catégorie. Bien si il y a des, pré, des suggestions ici de catégories il suffit d'appuyer. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois catégories pour votre page. Ensuite, vous faites suivant. En fait, euh, Ensuite on arrive sur avez vous un site web pour les sites ah, Donc euh, ça vous indique euh, si vous avez un lien de site web Ou bien de votre site web à mettre sur votre page Vous le mettez là on a bien sûr indiqué le site web Si vous n'avez pas de lien ou rien à mettre, vous faites ignorer. Mais si vous vous mettez un lien, vous faites suivant. Ensuite, ça vous demande de mettre et une photo de profil et une photo de couverture. Donc vous mettez vous le faites et puis vous appuyez sur terminer. Voilà, vous voyez, on vient de créer une page Facebook de la nouvelle version. Cette nouvelle version, c'est comme euh, quand vous le créez, euh, quand vous le créez, vous voyez, c'est comme un compte, ça devient comme un compte que vous avez créé, mais c'est Page. vous voyez cette écrit page ici donc euh, bien, voilà merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo merci beaucoup de partager de s'abonner n'oubliez pas surtout, surtout, surtout de vous abonner à la chaîne pour plus de fin et de me donner un pouce bleu pour m'encourager aussi abonnez-vous à des liens que je laisserai euh, dans la description pour mes pages aussi vous me suivez aussi merci beaucoup ciao et à bientôt